Tranquille, Jerry, ah. fais comme chez toi. <rire> j'ai besoin de cueilleurs, pas de goûteurs. <rire> Salut, ben je vous présente Christophe Rousse, le propriétaire des lieux. Bonjour, Christophe. Bonjour, Jerry. Alors, Christophe, explique-moi où nous nous trouvons ici, s'il te plaît. Ah bah, ici, nous nous trouvons dans une serre de production de tomates grappes. Et justement, c'est les premières tomates qui arrivent, wow. les premières de la saison. Et voilà, elles commencent à elles, rougir. Et c'est la première cueillette tout à oh. l'heure. C'est une de tes serres, c'est ça Voilà, c'est une de mes serres. Euh, moi, j'ai quatre serres en production. Ici, c'est des tomates grappes. À côté, j'ai des tomates cocktail et à côté encore, c'est des tomates cerises, des jaunes, des oranges, des noirs, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Ici, nous sommes sur une exploitation comme la majorité des exploitations du groupe Solarine qui cultive en 100 pesticides aujourd'hui. On utilisait la lutte biologique déjà depuis plus de 20 ans. Les bourdons dans les serres, c'est même 30 ans. Les insectes, les prédateurs, c'est... de depuis plus de 20 ans et aujourd'hui on a lancé une nouvelle gamme sans pesticides qui s'appelle les responsables à Solaren. D'accord, Bon alors toi tu es producteur de tomates mais aussi président de la coopérative solaren c'est ça Explique-moi un peu je... voilà, le je, rôle. Je suis producteur donc c'est vraiment mon cœur de métier, hein. c'est voilà, ma formation, c'est mon métier, mais j'ai une fonction à côté aussi, c'est la présidence de la coopérative depuis près de 10 ans. Ok, félicitations. Alors ça représente quoi cette coopérative Alors nous sommes 24 producteurs sur le bassin Rennais essentiellement. C'est une coopérative qui existe depuis plus de 70 ans quand même, une des plus anciennes coopératives en production. Okay. Et cela représente à peu près 70 hectares de serre et à peu près dans les salariés qui travaillent pour ces exploitations, à peu près 700 personnes. Plus les emplois à la coopérative, et à la coopérative on fait du conditionnement et de la logistique bien sûr, parce qu'on okay. a quand même plus de 70 références de tomates, hein, avec des, des petites, des anciennes, des classiques, enfin toute la toutes gamme, toutes les couleurs, toutes les, les couleurs, formes, toutes les formes okay. euh, pour tous les goûts, et, voilà. bon, et J'ai entendu dire que vous recrutiez en ce moment, moi c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, sur quel job Donc on est en plein recrutement ici. Alors dans les exploitations, ce qu'on recherche, le profil, c'est surtout des cueilleurs de tomates, okay. tout simplement. Et à la coopérative, c'est plus de, du conditionnement et de la logistique. Ok, bon ben bah, écoute, moi ce job m'intéresse, je peux commencer dès maintenant bah, Bien sûr Jerry, parce qu'on est en plein recrutement, alors si le métier t'intéresse, ce que je propose, c'est que tu vas voir Nathalie qui est formatrice et qui est chef de culture sur l'exploitation, okay. et qui va t'expliquer comment se passe la récolte des tomates, elle est juste quelques rangs à côté. Bon, et après je pourrais suivre le parcours de la tomate Bien sûr, et après tu pourras aller à la coopérative et tu verras un petit peu comment se passe le conditionnement, la logistique, pour voir euh, vraiment le produit jusqu'au consommateur. Waouh, quelle chance Merci Christophe Voilà, allez Bonjour Nathalie. Bonjour Thierry. Ça va Ça va et toi Bah ouais, je suis ravie de venir bosser avec tu toi. Tu viens nous donner un coup de main aujourd'hui eh Bah écoute, oui, puis faire découvrir à nos amis le job de cueilleur. Bah, je vois que tu t'es déjà équipé. Les gants, le sécateur. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui bon, alors du coup, on cueille de la grappe dans les cartons que tu vois ici. D'accord, elles sont magnifiques. Hein. Très oh, belles, hein. c'est vrai qu'on a eu en plus la certification HVE très récemment. Ça veut dire Haute valeur environnementale. Donc c'est en fait la reconnaissance de tout notre travail depuis quelques années mis en place. Tu vas voir la lutte intégrée des petits bourdons qui se baladent dans ah, la serre ça, ou eu, ouais. le okay. travail sans D'accord, ok. Bon, alors comment, en quoi ça consiste le alors, job Alors, du coup, tu coupes la grappe okay. une première fois, une deuxième fois pour enlever la partie plus longue et tu poses dans ton carton. Et toi, pourquoi tu aimes ce job Alors, on est au contact euh, du végétal, ouais. on travaille à hauteur d'homme, il n'y a, a pas de port de charge. Ok. Et puis, il euh, y a une bonne ambiance dans l'équipe, donc euh, c'est un travail assez agréable. Bon, et les qualités qu'il faut pour bosser Alors, un peu d'extérité, ouais. de l'autonomie, puisque du coup tu as des cartons à remplir, de la logique un petit peu euh, de travail, Ouf. et puis euh, de la ponctualité. Tu fais partie d'une équipe, donc pour organiser, euh, être là euh, le matin. À l'heure. Voilà, okay. exactement. je suis au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Très souci. bien, merci bah, parfait, beaucoup. je t'attends. En continue. Merci. <rire> Responsable, tout simplement, et cultivé sans pesticides. L'un ou l'autre selon la variété, mais tu ne porteras jamais plus qu'une grappe. Tout est fait ici pour ton confort de travail. Quand il fera 30 degrés dehors, tu seras content de travailler à 25 degrés dans les serres. À la main pour les cerises, au sécateur pour les grappes. La cueillette se fait toujours à hauteur d'homme. On ne joue pas les acrobates ici. Tu pourras cueillir les deux, mais perso, c'est cerise à l'apéro. Nathalie Christophe, merci beaucoup pour cette expérience de job de cueilleur, moi j'ai adoré. Merci, merci à toi. toi. Bon, maintenant je vais aller suivre le parcours de la tomate jusqu'à la station logistique pour tester d'autres jobs. Vous, par contre, vous pouvez postuler dès maintenant, l'équipe vous attend ici pour cueillir les tomates. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, faites-moi grimper les compteurs et mangez les tomates Bonjour Mélanie <rire> C'est Nathalie euh, Nathalie, oh j'ai dit Mélanie, n'importe quoi <rire> Excuse-moi